Hello les jeunes Padawan, aujourd'hui je vais te parler de comment maigrir rapidement, tu veux euh, perdre d'ici, enfin bref t'affiner un peu très rapidement parce que tu as un événement particulier, un mariage, tu as euh, je sais pas euh, un crush, euh, ok t'as un rendez-vous galant, ouais. bref qu'importe tu veux vraiment être au top et avoir une fille un peu, une taille un peu plus fine ou encore euh, un, un, voilà, un mec tu veux perdre ton Enfin bref qu'importe. Alors dans cette vidéo là je vais t'apprendre à perdre entre 3 et 6 kilos très rapidement donc pose toi tranquillement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jong, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver sur Instagram, juste ici. Cette astuce pour perdre du poids, juste en dessous, c'est totalement gratuit. Alors, dans cette vidéo, euh, c'est un sujet qui, qui revient assez souvent. C'est Thomas, comment je fais pour perdre très rapidement du poids et maigrir vite parce que euh, je veux plaire ou j'ai un mariage, je veux, je veux rentrer dans ma robe qui taille en, en 36, enfin bref, qu'importe. Peu importe ton objectif, moi dans cette vidéo-là, je suis là pour t'aider à maigrir vite et rapidement. Alors, le premier conseil que je vais te donner, ça va être de, donc, de contrôler ton apport calorique. Okay L'apport calorique, si c'est pas ce que c'est, ça va être tout ce que tu vas manger dans la journée. Donc, pour rappel, dans une journée, ton corps, il dépense plusieurs types de calories. Donc, métabolisme de base, ça va être tout ce que tu fais, entre guillemets, pour faire fonctionner ton corps au repos. Okay donc, voilà, juste, t'es là, t'es là, voilà, t'es content d'être là. Donc ça, c'est le métabolisme de base. Ensuite, on va rajouter le TEF thermique effet of food, donc ça va être l'alimentation ensuite tu vas avoir ton NEAT non exercise activity thermogenesis yes, I speak English very well, sorry but yeah, it's fine donc tu vas avoir ton NEAT, l'activité physique générale, ok, ensuite tu vas avoir ton activité physique, euh, donc le sport que tu vas faire, ok, et voilà donc, à partir de ce moment là quand tu connais ça, donc le chiffre prenons l'exemple de 2000, ok donc si jamais tu veux perdre du poids, tu vas devoir descendre ça mais si jamais tu veux perdre du poids très rapidement, il va falloir que tu descendes ça très rapidement. Bien entendu, donc tu vas devoir descendre sous les 1500, 1200, 1600 kcal, voilà. Donc il va falloir que tu changes ton alimentation. Ou Deuxième point, il va falloir que tu augmentes ton activité physique. Donc tu peux réduire les deux, tu peux donc, réduire, réduire l'alimentation et augmenter ton activité physique comme ça ça te permet de pas trop descendre en calories parce qu'encore une fois c'est très très dur de descendre très bas en calories tu peux avoir des sensations de fatigue la tête qui tourne, euh, mmh. des sensations un peu désagréables. Okay donc, le fait d'augmenter ton activité physique, que ce soit de la marche, que ce soit inactive, le sexe, enfin, euh, volleyball, kayak, musculation, j'en passe et des meilleurs, eh bien là, tu vas pouvoir augmenter un peu tes calories pour ne voilà, pas trop descendre en bas. Moi, je te déconseille d'être trop bas en calories, même si, encore une fois, là, ton but dans cette vidéo-là, c'est de maigrir vite et rapidement. Donc, tu vas devoir être assez euh, agressif dans ton déficit. Donc, si tu as 2000, tu passes à 1400 ou 1300 et que tu augmentes ton activité physique jusque-là, ça peut être très bien pour toi. Ensuite, la troisième stratégie, ça va être de regarder tes glucides et tes lipides. Encore une fois, si tu ne le sais pas encore, 1 g de lipides, c'est égal à 9 kcal. 1 g de glucides est égal à 4 kcal. Okay, donc, forcément, tu as plus d'intérêt à descendre tes lipides, mais les glucides comme le riz, les pâtes, les pommes de terre, euh, tout ce qui est vraiment très riche en glucides, ben en fait, il faut que tu saches qu'en termes de satiété, on est plutôt assez bas. Okay Quand tu manges du riz ou des pâtes, c'est très facile de monter très haut okay parce que tu n'as pas vraiment la sensation de satiété qui va rentrer. A l'inverse, si tu manges beaucoup de légumes, bien, tu as augmenté cette sensation de satiété. Okay Donc, tu auras forcément moins faim. Donc, la stratégie, ça va être de descendre tes lipides et de descendre tes glucides. Notamment de descendre, entre guillemets, tout ce qui est euh, indice de satiété et enfin, la quatrième stratégie, donc ça va être de faire un PSMF. C'est parce que c'est protéine, sparing, modifié, bla, bla, bla. enfin bref, anglais de merde, on va se mentir. En gros, ça consiste simplement à garder un niveau de protéine assez élevé ok, pour ton corps et de diminuer au minimum tes glucides et tes lipides, ok Donc ça va vraiment être au minimum. Attention, tu peux être carencé par la suite, donc je te conseille de tourner vers donc, des compléments alimentaires de base comme le zinc, le magnésium le fer okay euh, vitamine D si jamais il fait pas beau chez toi euh, donc en fait tu vas devoir te complémenter derrière pour éviter justement ces carences là tu peux te, caren tu peux te complémenter aussi en calcium, enfin bref tout, vraiment, toutes les vitamines qui vont être importantes pour le bon fonctionnement de ton corps parce qu'étant donné que tu vas descendre tes calories au minimum eh bien, il y a de fortes chances que tu n'aies pas tous les apports en minéraux et en vitamines nécessaires pour le bon fonctionnement de ton corps. Donc, voilà les 4 stratégies pour perdre du poids rapidement. Donc, tu vas devoir faire un PSMR. Encore une fois, je ne le conseille pas pour tout le monde. Là, le but de cette vidéo, c'est de perdre du poids rapidement pour un événement donné qui arrive là, ok donc, tu as un, je sais pas, un casting, un mariage, tu as ton crush, enfin bref, qu'importe. Donc, tu vas devoir descendre rapidement. Mais forcément que c'est difficile à faire. Okay Donc, je ne le conseille pas à tout le monde. Là, le but, c'est vraiment de descendre. Donc, en faisant correctement cette diète, tu pourrais estimer en, entre 3 à 6 kg par mois. Okay Donc, c'est relativement intéressant. Donc, tu peux perdre une à deux tours de taille en faisant cette diète-là. Je te déconseille de la faire très longtemps. Okay Donc, ne dépasse pas les 1 mois. Ça va être un truc il voilà, faut faire vraiment de manière ponctuelle et ne le répète pas non plus éternellement. Sinon, tu vas avoir des dommages métaboliques qui vont être assez importants. Déjà qu'en faisant cette diète, tu vas vraiment descendre très bas. Donc moi, en tout cas, je te conseille, si jamais tu veux perdre rapidement, de la faire. Mais si jamais tu veux perdre rapidement, enfin, on va dire sur le long terme, c'est pas forcément un truc que je te conseille de faire, d'avoir un truc plutôt modéré. Ok Modéré, voilà. Encore une fois, ça dépend de hein, ta définition du mot modéré. T'as des femmes modérées pour elles, c'est 4 kilos, t'en as ses 2 tu t'en as ces 5 kg. Enfin bref, si jamais toi, tu veux perdre du poids un peu plus modérément, tu peux télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'aura appris quelque chose. Alors, en tout cas, j'espère que tu m'enverras un petit thumbs, pouce jaune, t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Tu peux, mes deuxièmes anciennes vidéos juste ici, appuyer sur ma tête pour t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao